Ici. ici, ici, ici, ici, toi, moi, ensemble, en creusant, en creusant, on va avoir de l'ombre pour abriter les oiseaux, pour la biodiversité, on va, on, va on va planter des arbres, on va planter des arbres, on va planter des arbres, on va planter des arbres.